Largement mieux, euh, vu qu'on est en déconfinement, donc c'est bon, tout va bien. Comment avez-vous vécu cette période de, de pandémie Bah Assez difficile pour les études, avec les gestes barrières, le masque, qui est difficile en classe, mais euh, sinon ça va mieux, largement. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif pendant cette période euh, bah, Qu'on peut quand même voir la famille euh, par euh, téléphone euh, et les amis aussi, ça fait quand même du bien de les revoir. Comment avez-vous vécu cette période de pandémie Bien. Ouais. Mmh. Qu'avez-vous retenu de positif pendant cette période Un truc positif. Bah, être avec euh, ma fille, euh, l'aider à l'école pendant chez moi, euh, faire plein de choses avec ma fille que je ne pouvais pas faire euh, avant. Et Du coup, bah, ça m'a... Ça m'a soulagée, ma fille l'a bien vécue parce que je l'ai bien préparée et on a fait des jeux ensemble, on a étudié en jardin, je vais pas de soirée. Tout ça, nickel. Donc... Alors, nous, comment vous allez Très bien. Comment avez-vous vécu cette période de pandémie euh, Assez bien dans le sens où je suis quand même pas mal occupée, donc je peux on fait plusieurs tâches mais euh, sinon non j'ai pas vraiment eu l'impression ici que on était coincé quoi parce que ça a été quand même assez cool et puis on n'a pas été on n'a pas vu personne qui nous a arrêté pendant des quoi que ce soit c'était facile ouais, pas de problème qu'avez-vous retenu de positif pendant cette période de positif je dirais que ça m'a confirmé dans le fait que quand il y a des problèmes, les gens se servent les Ah, moi, je vais être très bien, en grande forme, voilà, et j'attends la saison avec impatience. Très bien, très bien. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de pandémie bah, Disons que pour moi, c'était pas trop trop euh, pénalisant parce que je suis en pleine campagne, donc euh, j'ai vécu le Covid dehors. Mais... Je parle pour moi, à mon point de vue à moi, moi je l'ai très bien vécu, très très bien vécu, j'ai toujours été ouvert. Les clients continuaient à venir et justement, ils en profitaient pour passer un petit quart d'heure pour discuter avec moi. Parce que justement, euh, le fait d'être renfermé chez eux, ben, au moins, ils s'extériorisaient. Se, ils voilà quoi. Donc, euh, j'ai toujours eu du passage, tout le temps. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif pendant cette période de positif ouais de positif au niveau du covid oui par, oui par rapport à la période de covid la pandémie euh, ben maintenant euh, la vaccination ça. maintenant qui nous sort un peu de de ça ouais. quoi. autrement euh... est-ce que vous personnellement vous avez vécu quand même quelque chose de positif pendant cette période un petit peu euh, compliquée ça disons que ça nous a rapproché plus des gens et de certaines choses voilà de positif euh... Euh... Le contact humain contact humain très important parce que se refermer sur soi-même se replier tout faire chez soi c'est pas bon c'est pas bon il faut communiquer et la communication c'est très important alors dites-nous comment vous allez bah, euh, ça va, ouais. Ouais, ça va. Ça va bien. <rire> Comment est-ce que vous avez vécu cette période de Covid, confinement, euh, cette pandémie bah, C'est une période difficile pour tout le monde, donc euh, on l'a vécu comme on peut. Bah, nous, on l'a plus ou moins bien vécu parce qu'avec mon mari, on a travaillé tout le temps. C'est euh, vrai que c'était un peu bizarre qu'on fasse toutes ces attestations pour sortir, mais ouais. sinon, euh, on l'a bien vécu ouais. dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif pendant cette période De positif Pas grand chose en fait. J'ai trouvé que les gens ils sont devenus euh, plus égoïstes et plus mauvais qu'avant. C'est vrai Oui. Ouais. Enfin, après, c'est mon ressenti, je ne pas trop... Je trouve qu'ils sont plus égoïstes les gens. D'accord. Rester avec mes enfants, je me suis bien amusée avec elles. Et puis voilà, c'était super bien, à part ça, bah, c'était difficile quand même, oui. avec les devoirs et tout, euh, donc euh, c'était oui. très difficile. Oui. Ouais, mais bon, on a profité quand même de, des bons moments, c'est très bien. Comment vous allez Bien, bien. j'ai eu la chance de ne pas être atteinte par, par la maladie. enfin Tout du moins, j'ai eu l'occasion de me faire tester et le résultat était négatif, donc bien. Je vais bien, je vais mieux qu'il y a quelques temps quand même, même si je, je n'ai pas été très mal, parce que j'ai continué mon activité professionnelle. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette période de pandémie euh, un peu comme une attaque venue de nulle part, je dirais. Euh, ça a été très rapide. Euh, on a vu ce qui se passait euh, en Chine et puis on l'a vu arriver et on s'est vu euh, attaquer. Donc euh, ça a été surprenant, surprenant euh, pour l'époque à laquelle on vit. Bon, comme euh, on me dit beaucoup, c'est qu'ici on est privilégié, un hein, petit village, on est à la campagne, on a des grands espaces, on peut aller se promener. On avait euh, un kilomètre, mais bon, un kilomètre on pouvait juste que la sevre. Ouais. Donc euh, on pouvait aller se promener. Bon, c'est vrai qu'aussi au niveau culturel, on a manqué de, beaucoup de choses. Ouais. Euh, quoi de, de dire d'autre euh, bon, par rapport à ceux qui sont en ville, c'est vrai que ça a été beaucoup, euh, beaucoup mieux ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif pendant cette période entre les confinements, déconfinement, tout ça Est-ce qu'il y a eu une chose positive au moins Peut-être le fait de faire attention, plus attention à soi. C'est euh, vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, que ce soit la planète ou euh, donc du coup cette maladie. Voilà, il faut vraiment, euh, vraiment faire attention à ce qu'on fait, vraiment faire attention à comment on s'entretient et comment on se protège. Parce qu'on nous parlait de nous protéger pour d'autres maladies classiques, des épidémies euh, que l'on a chaque année, comme la gastro ou la grippe, où c'était à ce moment-là qu'on nous expliquait qu'il fallait se laver les mains. Euh, mais le masque a été... Euh, comme ça, il est, il est arrivé, alors qu'il aurait très bien pu euh, être aussi efficace pour les, les, les maladies que l'on connaît et qui reviennent chaque année, et qui sont toutes aussi euh, violentes et agressives pour certains publics euh, plutôt fragiles. Donc c est... C est oui, je dirais que c'est ce que j'ai retenu. Je pense que ça a quand même réuni pas mal les gens. Les gens sont plus discutés entre eux, notamment les mornassons. On n'avait peut-être pas le temps de faire tout ça avant. Ce qui fait qu'on a pris du temps, on a beaucoup parlé, discuté. Cette pandémie, c'est vrai, a secoué pas mal les gens. Donc, ils avaient besoin de parler entre eux, entre nous. On avait besoin de s'exprimer.